Et salut tout le monde, c'est Teridil, on se retrouve pour un zoom. A l'occasion de l'arrivée d'Halo 2 Anniversary sur la Master Chief Collection PC ce 12 mai, il me semble que le timing est parfait pour un petit peu parler de ce Halo si particulier dans le cœur des joueurs. Il se trouve que le zoom sur Halo Reach vous avait beaucoup plu, et il me semble bien que s'il y a deux communautés qui s'opposent entre fans d'Halo, sont bien d'un côté les fans d'Halo 2 et les fans d'Halo Reach. Mais oui, vous savez, d'un côté les fans du Ah, oh, c'est le vrai design et de l'autre Ah oh ouais, le Bloom. Mais c'est la vie. Ah oui, je tiens à vous prévenir, je vais troller parce que je tiens à rester neutre et ce malgré l'amour et le bonheur intense qui m'envahissent quand je pense à ce jeu merveilleux. Voilà, vous êtes prévenus. Sorti en 2004 sur Xbox première du nom, Halo 2 est le second volet de la saga Halo. Il m'enseigne le Major de retour sur Terre suite aux événements qui ont conduit à la destruction de l'installation 04. Tandis que l'humanité se prépare à l'ultime assaut des Covenants, ces derniers débarquent à l'improviste bien avant les prévisions de l'UNAC carnon alors le Major à bord de la station orbitale Le Caire, mais ce n'est pour ainsi dire que la première face d'une pièce. De l'autre, nous découvrons le commandant de vaisseau Vadami, déchu de son titre suite à la destruction de l'anneau sacré, celui qui, parmi les plus illustres de sa race, se voit infliger la marque de la honte, marque apposée à ceux coupables d'hérésie. Ceci avant d'être condamné à mort par un conseil sans fantoche, mais il n'en sera rien, il deviendra l'arbitre et sa vie condamnée à la cause du grand voyage sur décision du grand prophète vérité. Voici, je pense, comment on peut résumer l'intrigue d'Halo 2. La question que nous allons nous poser est la suivante qu'est-ce qui est si singulier chez Halo 2 Comme tout le monde le sait, le design c'était mieux avant. 343 tue Halo, tout ça, tout ça, et qu'avoir Halo 2 c'était mieux. Cette rengaine aigrie de vieux fans qui ne savent pas vivre avec leur temps, vous l'avez sans doute entendu des milliers de fois. Trop de discussions pour défendre Halo Reach qui est, comme tout le monde le sait, le meilleur jeu du monde. Bref, Halo 2 c'est bien, Halo 2 c'est parfait. Pourtant, moi-même, vois un culte à ce jeu, il faut bien reconnaître qu'il a bien mal vieilli sur différents aspects. N'ayant pas connu les grandes heures de son multijoueur, je trouve le gameplay extrêmement mou, et en laissant de côté sa version anniversary, il est visuellement obsolète, bien plus qu'un Halo CE ou Halo 3, je trouve. Sa campagne est tellement buggée que les glitchs font partie intégrante du gameplay, mais bon, comment juger en 2020 un jeu qui est sorti sous la présidence de Chirac c'est un mangeur de pommes. Alors, revenons quelques années en arrière, en ce temps béni où les réseaux sociaux n'existaient pas encore, et qu'on surestimait donc la capacité des gens à réfléchir. Au cours du développement d'halo 2, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il n'a pas été des plus calmes. Je pense que le qualificatif d'immense bordel sera encore un doux euphémisme. De nombreuses divergences artistiques et un grand manque de coordination n'étant la cause. La présence de l'arbitre était un aspect conflictuel au sein des équipes de développement, certains estimant qu'il faisait prendre une mauvaise direction au jeu ou encore qu'il manquait d'intérêt. De plus, le studio était en charge de plusieurs projets qui ont créé de nombreux retards dans le développement. Un exemple parlant porte sur la démo de l'E3 2003 qui n'était pas prête une semaine avant sa diffusion. Souffrant notamment de grosses chutes de framerate, elle ne sera prête à temps uniquement que grâce à des bidouillages, des artifices pour masquer le problème. Par manque de communication et suite à des restructurations, il s'est avéré que des pentiers du jeu ont été incompatibles entre eux, furent purement et simplement abandonnés, sa campagne ayant été infiniment raccourcie. Celle-ci devait par exemple inclure des missions sur l'arche et l'affrontement de vérité euh, difficile à imaginer aujourd'hui. Le plus éloquent reste à mon avis cette citation de Luke Timmins, ingénieur sur Halo 2. Le crunch sur Halo 2 a pratiquement tué Bungie en tant qu'entreprise. Je n'ai jamais vu autant de gens travailler pendant un an et demi. Voilà, fin de citation. Aujourd'hui, un studio qui fonctionnerait de la même manière s'en prendrait plein la gueule, si quand bien même le jeu arrivait à sortir. Pourtant l'histoire ne retiendra pas cette image inachevée et peu flatteuse de Halo 2, mais tout l'inverse. Nouveau et avant-gardiste, la Xbox était la première console à avoir un vrai système de multijoueur. Et s'il y a bien une chose que Halo 2 a révolutionné dans les FPS, c'est bien le multijoueur la conduite des véhicules a été grandement améliorée, le dual wielding fait son apparition ainsi que la possibilité d'incarner un élite. Laissé à l'abandon dans Halo CE, faute de temps, Bungie a joué gros là-dessus et on peut dire que c'est un pari gagnant qui a gravé le nom d'Halo dans l'histoire de l'eSport. Je me souviens encore de voir passer des compétitions en LAN sur Game 1 le week-end, il n'y avait pas vraiment d'équivalent chez les FPS et même en général pour le jeu vidéo. Alors revenons-en à la campagne. Si l'on ne tient pas compte ou n'avons connaissance des déboires de son développement, elle reste tout de même la campagne la plus longue qui été réalisée sur un Halo. La richesse de son scénario n'en est pas impactée pour autant et son rythme tient peut-être dans le fait qu'elle ait été autant condensée. Le parallèle entre la course-poursuite du Major et le périple emprunt de désillusion de l'arbitre sur fond d'intrigue politique permet d'alterner les points de vue et d'apporter de la profondeur à l'histoire. Le procédé a par ailleurs été repris sur Halo 5, peut-être pas avec la même réussite, vous laisserez en juger par vous-même. Je pourrais aussi passer des heures à vous parler de l'OST, mais bon, peut-être pour une prochaine fois ça hein Alors bon, Halo 2, coup de chance ou coup de maître La perception qu'a eu la communauté de ce jeu a été bien différente des plans initiaux de Bungie. Encensé par les joueurs et les critiques, Halo 2 a propulsé la licence à la place qu'on lui connaît aujourd'hui, le porté d'endard de la Xbox, le système seller qu'Xbox n'avait pas à l'époque. je pense que cette différence d'appréciation entre un studio et sa communauté se ressent aujourd'hui, à l'approche d'Infinite. Même si Halo 2 n'est pas vraiment ce que Bungie en a souhaité, on lui en a prêté l'intention. La communauté s'est appropriée l'identité de Halo à ce moment, déclarant que ça devait être ça et prendre des libertés vis-à-vis -vis de ce standard, c'est s'exposer. 3.43 on a fait les frais avec Halo 4, mais pas du tout avec le jeu suivant, Halo 2 Anniversary. C'est un petit peu le jeu qui a rassemblé tout le monde, à la fois ceux qui n'ont jamais passé l'époque de Bungie, et ceux qui s'accommodaient de la direction artistique d'Halo 4. En même temps, on peut dire qu'ils ont mis le paquet sur ce remake, je ne suis pas sûr qu'aucun autre jeu de l'histoire n'ait eu droit à une telle refonte. 1h30 de cinématique à la bleur, des solos de guitare signés Steve Vai, tout ça inclus dans une collection englobant les autres jeux mainline de la saga. Que dire de la direction artistique complètement revue mais tellement efficace. Un investissement à la hauteur de ce que représente ce jeu pour la saga et qui confortera un peu plus sa position. Halo 2, c'est un peu l'essence de Halo. Même si son multi n'est plus trop à la page, c'est un jeu qui rassemble. Qui met tout le monde d'accord, notamment parce qu'il est une excellente campagne. L'importance d'une campagne d'un Halo, ça a pris toute son importance avec cet opus. Mais est-ce pour autant que Halo doit et devra toujours être semblable à un Halo 2 Est-ce que ce n'est pas au contraire un boulet qui empêche la licence d'évoluer Je vous laisserai sur cette question ouverte, en gardant en tête qu'Halo Infinite semble vouloir renouer avec cette époque qu'Halo 2 incarne. Sur ce, je vous laisse, à une prochaine vidéo, et bien entendu, vive Halo Ils volent pas trop mal.